Bonjour, mesdames, mesdames, messieurs, bonjour, Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles, cher compatriote guinéen. Alors, j'espère que vous me suivez, notamment depuis Conakry, cher compatriote guinéen, c'est à propos, effectivement, des manifestations, donc, prévues pour demain, 20, lundi 20 mars, cher compatriote guinéen. Très bien, alors, j'ai mon thème d'information. Euh, écoutez, aucun report n'est, plus aucun report de manifestation donc n'est plus acceptable demain, demain lundi. Il faut rendre le grand Conakry ou la capitale Conakry infréquentable. C'est le titre de mon thème d'information, chers Guinéen. Très bien, très rapidement je vais donc euh, au détail. Et là, euh, écoutez, j'aurai encore, encore d'autres directs sûrement ce soir. Euh, donc euh, avant, avant ce, ce jour J, des manifestations, chers Guinéen, de lundi. Très bien, cher Comte de vous le savez très bien que les forces vives, euh, pendant ce mois de mars, ont demandé, en fait, de manifester, manifester, là, on le répétait toujours, manifester pour qu'effectivement les choses entrent en ordre, n'est-ce pas Nous avons une transition qui ne ressemble pas du tout à une transition. Ça, déjà, vous le savez, n'est-ce pas Et les autorités n'ont aucune intention que la transition en cours. Donc, euh, disons, ressemble réellement à une transition politique. N'est-ce pas Alors, les forces vives, on a eu le FNDC auparavant, les forces vives, de façon un mécontentement général par-ci, par-là. Alors, les, les, les forces vives, hein, donc, demandent à ce que, effectivement, alors, euh, voilà, les choses soient faites, n'est-ce pas, qu'on mette rapidement les points sur les i pour que prouve effectivement, s'attendre à un retour rapide à l'ordre constitutionnel. N'est-ce pas Très bien, cher alors, euh, alors, il y a eu report euh, des manifestations euh, pour une fois, oui, euh, parce que euh, on a toujours dit que nous ne manifestons pas pour manifester. Manifester c'est un moyen pour arriver à des objectifs. Alors s'il y a en fait euh, de la diplomatie, une proposition de diplomatie, des négociations pour arriver à ces objectifs, on suit donc on suspend les manifestations. C'est c'est cela. Alors il y a un premier report euh, Voilà, les préalables. Normalement, quand on parle négociation, il y a des préalables. C'est vrai, les préalables sont posés parce que ça c'est logique. Les gens, la première fois, on a parlé qu'on va manifester, le, les forces du ont dit qu'on va manifester. Alors, on a parlé du report. Et pendant, après ce temps de report, ou pendant, en fait, le moment du report, les deux membres, en fait, de, de, des de forces sont arrêtés. N'est-ce pas? Il y a cela. Mais aussi, on a d'autres membres du FNDC qui sont en prison depuis longtemps. Ils sont là inutilement. Vous comprenez? Inutilement. Parce que tout simplement, ils demandent que les choses aillent vite et en ordre. N'est-ce pas Alors, les préalables sont posées. Il faut donc régler ces préalables, traiter ces préalables, et ensuite, en, ensuite, on attaque le sujet proprement dit. Vous comprenez On ne parle même pas de sujet proprement dit pour le moment. On dit « les préalables », Chers Compteur guinéens. Alors, écoutez, euh, voilà, le report est fait pour voir si on peut donner la chance, si cela peut être réglé, avec l'aide donc de la médiation ou des médiateurs, Chers Mais qu'est-ce qui se passe Alors, on remarque, écoutez, donc, écoutez, ces gens, je parlais des, de, de, de l'autorité en place, n'a aucune intention, aucune intention, on entend le Premier ministre, écoutez, nous mépriser. Mais c'est vrai, dire, bon, écoutez, de quel préalable parlez-vous Quel préalable C'est pas à négocier, vous venez autour de la part, nous discutons, mais oubliez les préalables. Cher Compteur Guinéa, alors, on parle d'un deuxième report et toujours, il n'y a rien. Les préalables ne sont pas discutés. On a toujours euh, cette main de l'autorité, vous comprenez, en disant, bon, écoutez, laissez-nous en paix avec ces, ces préalables, cher Compteur Guinéa. Mais écoutez, quand on parle des forces vives, hein, c'est composé des mouvements, n'est-ce pas, politiques, des partis politiques, il hein, y a le FNDC et tout ça. Donc c'est un grand mouvement. N'est-ce pas? Quand on parle des fausses vives de Guinée. Très bien, cher contre guinée Alors, le mouvement est si grand que, alors, on peut se dire, bon, écoutez, il n'y a pas lieu, en fait, de commettre des erreurs. Parce que c'est composé de beaucoup de mouvements, des partis politiques, dont le plus grand parti de, de, du pays, en fait, l'UFTG. Ça signifie, dans ce cas, que, écoutez, on ne peut pas, en aucun cas, se laisser amadouer. De toute façon, on perçoit tout de loin déjà. De loin, on peut percevoir si l'interlocuteur est crédible ou non, s'il si a de bonnes intentions ou non. De loin, on peut le percevoir. Je vais parler ici des forces vives composées de mouvements, des partis politiques et tout ça, des intellectuels et tout. Facilement, on peut le percevoir, la bonne intention de l'interlocuteur. N'est-ce pas? Alors, et là, c'est facile, logiquement, mais regardez comment la jeune militaire réagit. Ils ne font aucun pas, ils nous méprisent, c'est-à-dire ils questionnent même l'existence des forces vives. Mais c'est clair. Très bien. Alors, et parlant de la médiation, les médiateurs, ça aussi je pense que là, je ne pense pas, mais c'est cela, les forces vives, composées de ces mouvements des partis politiques, doivent comprendre. on parle de la médiation, ce sont des religieux. N'est-ce pas Je parlais hier des, des, des religieux, de ces médiateurs, qui doivent jouer un rôle important dans cette phase de la diplomatie où il est question de négocier, communiquer pour pouvoir aboutir à une issue favorable. Ils doivent jouer un rôle important, ces médiateurs, pour faciliter les discussions. Mais il se trouve qu'ils ne sont pas honnêtes, ils ne sont pas neutres. Ils sont loin d'être neutres, ils ne sont pas objectifs. Même si l'autre fois, on a eu... Euh, le Monseigneur de, de l'église anglicane, Jacques Boston, qui a fait une différence en disant « Bon, écoutez, pour tout bon dialogue, vous comprenez, pour tout bon dialogue, les préalables doivent être discutés, il faut traiter les préalables. » Donc, ce discours de Jacques Boston mettre sans parenthèse. Sinon, tout le reste, ce sont des corrompus, ils ne sont pas objectifs. Alors, les forces vives doivent avoir en fait cette intelligence de comprendre cela à distance, de percevoir ça. Ça signifie quoi Que vous allez beau reporter, beau reporter une fois, deux fois, trois fois, cinq fois, dix mille fois, il n'y a pas la bonne intention sur l'interlocuteur, rien ne fonctionnera. Ils ont déjà leur idée arrêtée. ils doivent en fait, il faut réaliser leur désidérata, ils ont une maquette déjà de ce qu'ils veulent pour la Guinée, de la dictature, le retour au sécutorisme. Alors si les forces vives ne sont pas capables de percevoir, n'est-ce pas, cette mauvaise intention de loin et même la mauvaise intention des religieux, des médiateurs, mais écoutez, nous nous démarquons, les démocrates, vous qui m'écoutez, nous nous démarquons. Et des forces vives et de, de, des partis politiques, y compris l'UFTG, nous nous démarquons. Nous sommes dans un processus de démocratisation commencé avec là, en a comté le 3 avril 1984. Ce processus ne doit en aucun cas s'arrêter, ça doit continuer. Il ne faut pas que les paresseux viennent maintenant, ils sont paresseux, ils sont des paresseux, ils sont des fils des dignitaires du temps de, dict de la dictature de Touré. ils veulent donc stopper ce processus de démocratisation entamé en 1984, cher Compteur guinéen. Nous nous démarquons des forces libres, nous nous démarquons des partis politiques, nous, nous agissons. Demain, Conakry doit être infréquentable, cher Contre-Guinéen. Battons-nous pour l'avenir de la Guinée, battons-nous pour donc, euh, nos enfants de demain, pas pour nous, nous nous battons pour les autres demain, cher Contre-Guinéen. N'est-ce pas Alors tous les lâches qui disent, bon écoutez, alors vous mettez les enfants, vous faites ceci, cela, mais c'est quoi, cher Contre-Guinéen Parlant des religieux, c'est médiateurs. Où était-il, au temps d'Alpha Condé, Alpha Condé, Condé massacre les citoyens S'était-il retrouvé en délégation, aller voir Alpha Condé, à la présidente, pour dire, écoutez, monsieur le président, ce n'est pas comme ça. Vous jaillissez mal, vous ne faites pas bien, pourquoi vous tuez les gens Ce n'est pas permis. L'ont-ils fait Non. Mamadou Mouya, tout récemment, il vient d'arriver au pouvoir, il a tué les gens. Où étaient-ils ces religieux Sont-ils déplacés Avoir Mamadou Mouya, non, vous dépassez la limite, ne tuez pas. Surtout que vous-même, vous, vous l'aviez dit au départ, après, euh, disons, quand vous veniez de prendre le pouvoir, en disant que désormais personne ne mourra pour la politique. Où en est-il avec ces discours Ces religieux qui se font médiateurs ont été capables de le faire, ils ne l'ont pas fait. Pourquoi, maintenant, nous ne pouvons les croire jamais, chers compto -Guinien. Demain, nous manifestons, nous sortons, nous nous démarquons des forces libres, nous nous démarquons également des partis politiques, nous descendons, de toute façon, qu'on a cru infréquentable, chers compto -Guinien. Ce soir, je serai en direct pour la suite, chers Compto-Guidiens, Nabila Kamara, du public sel, merci beaucoup.